Bonjour les amis, si 90% des traders perdent de l'argent c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas une bonne méthode de trading et qu'ils ont au départ des informations totalement fausses. Je pense notamment au fait du placement du stop loss donc des pertes. Si vous cherchez des informations gratuites sur internet ben vous trouverez euh, et même dans certaines formations, des personnes qui vont vous expliquer qu'il faut mettre le stop loss à une certaine distance et euh, le take profit, euh, donc la prise de bénéfice au moins au double ou au triple de la distance que vous avez mise pour votre stop loss. Et beaucoup de traders débutants commencent avec cette, cette idée-là idée qui est totalement fausse, ça ne fonctionne pas du tout comme ça sur les marchés. Si vous placez effectivement votre stop loss à, à 10, 10 points euh, ou à, à une certaine distance donc vous voyez ici on est sur le DAX, on est en 15 minutes. Si vous dites je vais euh, donc placer mon stop loss ici en dessous de ce support donc à cette distance-là et je vais prendre mon profit à 2 ou 3 fois plus haut je peux vous garantir que vous n'allez pas souvent gagner de l'argent sur les marchés avec cette, cette théorie totalement fausse. Donc, ça fonctionne peut-être une fois sur 100, j'en sais rien, n'ai pas testé. Mais en tout cas, vous pouvez essayer vous-même. Ça ne marche pas du tout comme ça sur les marchés. Vous pouvez être quasiment certain que votre stop-loss va être touché euh, très souvent. En plus de ça, si vous le mettez à une certaine distance, eh bien, il est probable. Que vous ne pourrez trader qu'un tout, tout petit montant donc vous allez gagner peu mais que votre take profit soit, soit touché s'il a une distance très, très grande ben c'est fort peu probable. Donc ce n'est pas du tout comme ça que vous devez faire. Vous devez bien sûr essayer de faire un maximum de gains et un minimum de pertes mais lorsque vous utilisez des bonnes méthodes de trading ben vous avez des indications qui vous disent si le trade que vous avez initié a de bonnes chances de bien se passer. Et euh, si ça, vous voyez que ça ne se passe pas bien, ben il faut couper le plus rapidement possible. Donc en perdant peut-être un tick, deux ticks, mais pas plus. Donc ici, on est sur le, sur le DAX qui est un marché très volatile. Donc euh, si, on, si je me mets ici, par exemple, en une minute sur le DAX, ben vous voyez... Chaque bougie qui correspond à une minute. Et bien sûr, il ne faut pas euh, utiliser euh, cette théorie de mettre votre stop-loss, euh, par exemple, à 10 points et votre take profit euh, là, parce qu'il y a peu de chances, vous avez trop peu de chances que ça se réalise réellement. Donc, vous savez que moi, je suis partenaire, euh, je suis partisan du. Du scalping. Pourquoi Parce que au moins avec le scalping vous pouvez réagir rapidement, prendre rapidement des bénéfices et euh, couper très rapidement vos pertes parce que c'est essentiel avec un bon management de couper rapidement vos pertes et d'essayer d'avoir un maximum euh, de gains mais euh, en fonction de ce que le marché vous donne. Donc vous voulez, voulez peut-être avoir euh, euh, des gros gains, à faire un grand mouvement mais ça se passe de manière exceptionnelle, il faut plutôt accumuler des petits gains. C'est comme ça que vous gagnerez réellement en bourse et donc en faisant du scalping. Les personnes qui pensent qu'ils vont se mettre à faire de la bourse, à ouvrir un ordre et une fois par mois regarder comment ça se passe, ben ce n'est pas sérieux. Les gens qui, qui vous conseillent de faire ça, il ferait mieux de faire autre chose mais en tout cas certainement pas vous conseiller pour gagner de l'argent en bourse. Donc, la première chose à faire c'est apprendre à faire des petits trades, à faire des petits gains et à cumuler les gains. Tout dépend de votre capital, vous pouvez très bien gagner 10 euros ou 100 euros sur un trade et cumuler 5 ou 10 trades sur la journée et faire comme ça 500 ou 1000 euros de gains sur une journée. Et je dis une journée, non ça peut se faire en 2-3 heures parce que lorsqu'on fait du scalping il ne faut pas passer une journée devant les écrans, c'est épuisant, ça demande de la concentration donc c'est deux ou 3 heures de scalping maximum sur une journée et je peux vous assurer que vous gagnerez très bien votre vie de cette manière-là. Donc lorsqu'on utilise des de très bons outils et eh bien on a les indications qui disent si un trade va bien se passer. Donc vous voyez ici je suis, je suis sur le DAX donc on a ici donc le carnet d'ordre et on voit les ordres que les traders euh, sont en train de, de mettre donc en temps réel et on voit très bien si ça va bien se passer. Ici c'est un carnet léger donc il y a de la volatilité sur, euh, sur le DAX. Il n'y a pas énormément de contrats qui sont présents ici mais si vous prenez le Boon par exemple, je ne le montre pas maintenant parce que le Boon est à échéance donc il n'y a pas beaucoup de volume aujourd'hui. Mais euh, lorsque vous voyez donc une grande quantité de contrats, vous voyez ici 37 et, 36 et 39 ici, vous voyez très bien si votre trade que vous initiez va bien se passer. Et en plus de ça, vous avez ici donc sur euh, donc le footprint, vous voyez les ordres qui sont réellement passés, vous voyez 30 contrats ici donc euh, à l'achat. 31 contrats à la vente. Vous voyez que ça, le nombre de contrats diminue d'un côté et de, ou de l'autre. Vous voyez également ici sur le market profile comment, se, comment est configurée la journée donc vous pouvez estimer dans quel sens vous avez plus de chances de vous positionner à un moment T. Mais bien sûr ce sont des éléments que vous devez connaître, que vous devez apprendre, mais avec ces éléments-là, vous allez faire des très petites pertes parce que vous voyez si réellement le trade que vous initiez va bien se passer. Donc vous pouvez couper avec un tick, deux ticks, trois ticks maximum, mais faire des gains réguliers de 2, 3, 4, 5 ticks. Donc c'est comme ça que vous allez réellement gagner sur le marché. Donc ne n'utilisez pas ces techniques qui consistent à mettre un stop loss à 10 points et espérer donc 20 ou 30 points de gains ça ne fonctionne pas. Donc la preuve c'est que 90% donc 90% des traders qui suivent ce genre de, de, de méthode n'arrivent ben, pas à avoir des résultats, n'arrivent pas à vivre du trading. Donc si vous réellement vous voulez apprendre à trader, à gagner de l'argent sur le marché et cela, dans un délai court, et eh bien, il faut choisir les bonnes méthodes, les méthodes utilisées par les professionnels. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun trader professionnel, aucun trader qui gagne de l'argent, qui va mettre sur un marché comme le DAX donc un stop loss à 10 points et attendre que le marché euh, euh, prenne, prenne, prenne 20 points pour, pour, pour prendre ses bénéfices. Donc un trader professionnel ne travaille pas de cette manière-là, il ne va pas travailler uniquement avec des bougies japonaises, avec des indicateurs comme le RSI ou le stochastique. Donc ce n'est pas suffisant pour avoir des bons résultats en trading. Donc dites-vous bien que il faut utiliser les bons outils, il faut utiliser les bonnes méthodes et choisir les bons formateurs pour arriver à gagner de l'argent sur les marchés. Donc j'ai une expérience dans le trading. J'ai suivi pas mal de formations, bien sûr des formations très mauvaises aussi donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas. Donc je peux vous dire que vous pouvez me faire confiance que les méthodes que certains enseignent ne sont pas bonnes, que vous n'arriverez pas de bons résultats. Donc utilisez les méthodes qu'utilisent les professionnels donc sur les marchés et avec ces méthodes-là, le market profile, le footprint, le carnet d'ordre et eh bien avec ça vous arriverez à gagner réellement de l'argent, à apprendre rapidement une méthode efficace. Mais euh, ne changez pas de méthode tout le temps, choisissez une bonne méthode et vous verrez que avec un peu d'entraînement vous arriverez à des bons résultats. Voilà donc j'espère que vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à la commenter, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. Si vous souhaitez euh, découvrir les formations que je propose et eh bien vous avez un lien sous la vidéo. Donc euh, sur mon site vous verrez également des témoignages d'étudiants. Donc je pense euh, être en mesure de vous apporter euh, une méthode efficace de trading et surtout euh, de vous aider à faire les bons choix dès le départ. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Thank you.